Pourquoi Fight Club vous a inconsciemment poussé à fumer Chaque semaine, je dissèque une scène anodine de film où se trouve une cigarette et je vous explique pourquoi elle vous a donné inconsciemment envie de fumer. Dans cette scène de Fight Club, le héros qui n'est pas un modèle d'équilibre psychique est sans arrêt distrait par cette femme qui vient lui pourrir la vie. Et pourtant, même si cette femme l'énerve au plus haut point, il ne peut s'empêcher de la regarder. Ça c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on comprend, c'est donc la lecture consciente que l'on peut faire de cette scène. Mais lorsqu'on regarde un film, on est dans un état proche de l'hypnose, où toutes les informations que nous ingurgitons vont venir s'incruster directement dans notre subconscient. Voici donc à quoi vous avez inconsciemment associé la cigarette en regardant cette scène. La cigarette rend mystérieux, la cigarette donne du charme, la cigarette rend inaccessible. Ces idées sont ici renforcées par deux symboles qui sont profondément ancrés dans notre inconscient collectif. L'étincelle et la beauté de sa lumière, comme un coup de foudre, comme quelque chose qui attire vraiment l'attention. Et la fumée, symbole mystique du danger, de l'inconnu ou encore de l'élévation spirituelle. Autant d'éléments qui renforcent ce côté charme et ce côté mystère. Des scènes comme celle-ci, vous en avez déjà vu des milliers. Pas étonnant ensuite que la cigarette soit associée pour vous au charme et à la séduction, autant de croyances toxiques dont il va falloir vous libérer si vous voulez sereinement arrêter de fumer. Et vous à votre avis, quel film vous a inconsciemment donné envie de fumer Dites-le moi dans les commentaires.